Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. on va parler de filtres à charbon actif, de hôtes à recyclage, de hôtes à circuit fermé, de hôtes à recirculation, tout ce que vous voulez, mais des hôtes qui ne s'évacuent pas vers l'extérieur. Alors ce phénomène est très répandu, on le voit de plus en plus souvent, évidemment mon conseil c'est dès que vous pouvez, dès que la maison le permet, évacuer vers l'extérieur, vous allez comprendre, je vais expliquer mon avis juste après, mais quand on ne peut pas, ou simplement la maison est passive, basse énergie, ou qu'on n'a pas de possibilité dans des blocs à appartements, par exemple, on met des filtres à charbon actifs, à ne pas confondre avec les filtres à graisse, Ils sont à l'entrée de la haute, les filtres à graisse, les filtres à charbon actifs se mettent au moteur ou après le moteur, c'est donc pour récupérer les odeurs. Chose à savoir, quand vous avez une haute à recyclage, il est important que votre maison soit équipée d'une VMC, d'une ventilation mécanique contrôlée. Simple flux ou double flux, ça c'est la même chose, mais donc les filtres, les vapeurs vont être aspirés à travers la haute. les filtres à graisse vont retenir les graisses, les filtres à charbon actif Vont donc retenir les odeurs, mais l'humidité dégagée par une casserole d'eau bouillante doit être récupérée dans la pièce. Donc c'est pour ça que la VMC est indispensable quand vous avez une hotte avec, une hotte avec un filtre à charbon actif. Ça c'est important. Alors certains vont me dire, oui mais attendez, quand on évacue la hotte vers l'extérieur, on a vraiment le tuyau qui sort dehors, on évacue le chaud de la maison, on évacue la chaleur de la maison. Alors c'est vrai, on évacue aussi... Petit détail, les mauvaises odeurs. Il hein. faut quand même tout remettre dans le bon ordre. Vous enlevez du chauffage de la maison, donc vous consommez plus de chauffage, mais en fait, vous ne devez jamais acheter de filtre. Car c'est ça le point important de cette vidéo, c'est le prix des filtres. Alors, est-ce que c'est réellement économique d'avoir des filtres à charbon actif dans votre maison C'est ça le débat. Alors, le but de, le but de la vidéo, c'est vous expliquer que les filtres à charbon actif, ça va de 10 euros... 15 euros pour les moins performants jusqu'à plus de 100 euros voire franchement plus de 100 euros donc en fait il faut en tenir compte dans votre budget attention je tiens à préciser certains filtres se lavent au lave-vaisselle et d'autres se régénèrent au four donc évidemment tous les modèles de toutes les hautes automatiquement ne se remplacent pas certains vous pouvez effectivement les régénérer maintenant attention les filtres régénérables à un moment donné vous devrez les changer donc quand un filtre coûte je ne sais pas moi 50 euros et que vous devez Remplacer une ou deux fois par an selon le taux d'utilisation, selon le nombre, de, le nombre de graisses, selon ce que vous cuisinez à la maison, ça fait 100 euros par an sur 15 années de vie de votre hôte. Faites un petit peu le compte de votre budget. Donc, ça c'est important à savoir quand vous achetez une hôte. Alors, il y a d'autres solutions, vous le verrez dans une vidéo qu'on a tournée. Il existe des filtres Plasma Made. Sont un peu plus chers à l'achat, mais avec un cœur électrostatique, permettent de ne jamais être remplacés et sont également des purificateurs de pièces. Mais bon, ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, on vous mettra le lien dans la description. Donc, tenez en compte de ces filtres à charbon actif à l'achat de votre route. Demandez-nous des renseignements. En magasin. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait ça pour dire que les filtres à charbon actifs ne sont pas de bonne qualité. C'est très utile, mais ce qu'il faut, c'est bien informer les gens. C'est ça mon but effectivement, c'est que vous soyez au courant vraiment de tout le cheminement de voilà votre haute. Vous coûte ceci maintenant avec les filtres, mais combien ça va vous coûter sur 10 ans C'est un calcul qui va nous prendre 3-4 minutes, mais comme ça vous le savez. Après, chacun prend sa décision, en, en son âme et conscience, mais comme ça, vous êtes au courant et mon but est de vous informer à 100%. Donc, merci à tous et tous de nous suivre aussi nombreux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si vous voulez des notifications à chaque sortie de vidéo, mais il y en a une tous les samedis matins vers 10h. Nos réseaux sociaux, partagez un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao